Bonjour à toi chers spectateurs, Inuho de Masaaki Yuaza. C'est un film qui m'intriguait énormément. Déjà par son histoire, mais surtout par le genre qu'il choisissait de convoquer, c'est-à-dire le drame historique musical. Ça semble très saugrenu de convoquer tout ça dans un seul long métrage, qui plus est un film d'animation, mais Yuaza, si vous suivez cette chaîne, a fait régulièrement partie de mes tops et l'année dernière c'était déjà le cas, donc j'avoue qu'il n'y avait pas besoin de plus pour me convaincre de voir son nouveau film. Le résumé pour faire simple, Tomona est un jeune homme qui a perdu son père plus jeune alors qu'ils étaient à la recherche d'un trésor pour le shogun. Plusieurs années après, alors qu'il est devenu moine et s'est réfugié dans la capitale, il fait la rencontre de Inuo. Yuasa est quand même très fort. Parce que bien au-delà de livrer un immense film avec Inu il nous embarque dans un voyage qui graphiquement parlant est absolument dingue. Aussi fantasque qu'extrêmement intime, aussi grandiloquent qu'extrêmement sobre, c'est un film qui parvient à être quelque chose de très hybride. À aucun moment le film ne se limite simplement qu'à un drame, qu'à un film historique ou qu'à une comédie musicale. C'est un petit peu tout. Ce film part dans tous les sens, mais parvient toujours à se recentrer pour nous raconter une histoire simple. L'histoire de deux personnes qui se sont rencontrées à un moment où ils étaient tous les deux perdus et qui ont réussi ensemble à faire un bout de voyage. Le film est d'une immense générosité. Que ce soit émotionnellement, que ce soit visuellement, que ce soit narrativement, le film ne semble jamais vouloir s'enfermer dans une petite case et, et aller simplement dans une direction où on pourrait se dire, hop, c'est bon, ça fonctionne. Et ce que je trouve encore très fort, c'est que Yuasa se réinvente visuellement. Si vous avez vu les précédents films de Yuasa, il a une forme graphique qui était très tranchée et qui, je trouvais, se rapprochait vraiment d'un côté très manga, plutôt classique, mais dans lequel il arrivait à transcender certains codes en y amenant une esthétique et un travail des personnages qui étaient vraiment uniques en son genre. Mais là, il va encore plus loin. Visuellement, le film est complètement fou passe d'idée en idée, d'instant de fulgurance, en moment de brio. C'est est un film qui est, qui est tellement plaisant à regarder que réellement on en ressort en se disant « Waouh, quel voyage !» Et, et c'est ça en fait moi qui m'estomac devant ce film. C'est que je suis vraiment ressorti en me disant « On peut être perdu au début parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais rapidement on se recentre sur quelque chose de simple. Une amitié et de la musique. » Et ça fonctionne super bien L'animation est un fantastique terrain sur lequel de nombreux auteurs parviennent à développer et mettre en forme des choses fantastiques, donnant lieu parfois à de petits morceaux de bravoure, parfois simplement à des œuvres romanesques et parfois même à des œuvres cultes, voire même des chefs-d'œuvre. Masaaki Yuasa nous emporte dans une épopée cinématographique absolument folle. Un film qui se voudrait aussi bien être un conte, tout autant qu'une grande fresque historique, couplée par la même à un film choral et musical de haute volée, emportant dans son chemin un spectateur passionné qui, comme moi je l'espère, appréciera ce voyage rare, beau, envoûtant et captivant. En termes d'écriture, le film se base donc sur une œuvre de Hideo Furukawa, aidée pour l'écriture au cinéma par Akiko Konogi. Je trouve l'écriture très simple en soi. C'est-à-dire que le film se pose comme le récit dans le passé d'une troupe, ce qui peut être assez anecdotique sur le papier. Ce qui est intéressant, c'est que les deux scénaristes ne cherchent pas non plus à trop perdre le spectateur, mais amènent beaucoup d'informations. On nous parle d'histoire d'empire divisé en deux camps, on nous parle d'une réunification, on nous parle de plusieurs batailles, on nous amène au milieu de cela une quête avec plusieurs trésors, on rajoute par-dessus le tout euh, un père et un fils qui vont essayer de trouver un trésor. Et, et, et tous ces petits éléments-là, au début, ça peut donner l'impression que c'est un fourre-tout de plein de choses et qu'on pourrait être bah, complètement décontenancé devant et que on pourrait ne pas rentrer du tout dans cette histoire. Ce qui a été un peu mon cas au début. J'ai eu très très peur et je me suis dit « Ok, si c'est comme ça tout du long, ça va être compliqué. Mais rapidement, il y a une dynamique qui se met en place. Et on commence à faire le lien avec tout ce qu'on nous a montré au début. L'histoire histoires de masque qui semble posséder un personnage, donner naissance à une créature très étrange qui va tourmenter des moines. Ce jeune garçon qui, après avoir perdu la vue et son père, se retrouve à partir en voyage initiatique pour essayer de retrouver euh, les deux membres du Shogun qui ont... Participer un peu à la mort de son père. Et, et tout ça, en fait, est amené de manière très intelligente pour construire un vrai parcours initiatique autour d'un jeune héros qui va se poser les bonnes questions, essayer d'avancer correctement. Et, et c'est ça, en fait, moi, qui m'a complètement bouleversé dans le film. C'est que on nous met plein d'éléments au début pour ensuite se recentrer sur quelque chose de très simple. L'histoire d'un jeune garçon qui rencontre une créature et ces deux vont former un groupe. Alors oui en plus dans le contexte ça peut sembler très loufoque mais je trouve que c'est hyper bien amené, que c'est très subtil et que toutes les paraboles et les réflexions qui sont amenées derrière, l'enfant rejeté, euh, un autre qui a perdu son père, les deux se retrouvant parce que finalement dans le fait de ne pas avoir de papa, ils retrouvent un moyen de combattre quelque chose, le fait qu'en plus on lit un rapport très spirituel avec ces deux personnages, l'un entendant la voix de son père, l'autre entendant des milliers de voix, c'est... C'est extrêmement juste finalement d'amener ces comparatifs et d'amener ces réflexions autour des deux personnages, parce que du coup en tant que spectateur, on arrive à faire plein de liens au fur et à mesure que tout ça se met en place, et on ressort en se disant wow, « Waouh, le film est tellement riche, tellement fou !» Et puis en plus de ça, on arrive à avoir des retournements de situation et des bouleversements qui se mettent en place au fur et à mesure que le film avance, qui du coup renforcent cet aspect-là. Et, et moi c'est ça qui, qui me fout en l'air, c'est vraiment de me dire que ce film, il est tellement généreux avec nous, qu'à aucun moment on a envie de le rejeter, même s'il est parfois compliqué en termes d'écriture. Il est tellement dans, dans l'envie de partager, c'est absolument dingue Furukawa et Nogi donnent lieu à une épopée particulièrement intense, car s'ils parviennent à se reposer sur une profondeur dramatique évidente et une narration qui juxtapose très bien historique, romantique, épique et musique, ils ont aussi une base créative qui fascine et embarque le spectateur. Cette aventure est un pur délice à suivre, un bonheur à voir, un plaisir à contempler et suivre, tant Inuo et Tomona sont deux protagonistes avec une évolution et une construction fascinantes, ne sont pas simplement comme deux héros forts, mais comme deux personnages dont le parcours narratif et dramatique est si juste et si universel que l'on ne peut que se sentir touché par leur aventure. En termes de mise en scène, Masaaki Iwaza, comme je le disais, il se réinvente. Pour moi il se réinvente parce que son cinéma a une patte particulière. Ses précédents métrages avaient démontré qu'il avait... Quelque chose de, comme je l'évoquais, très proche du manga. Là, c'est pas le cas. Là, réellement, il a un travail autour de l'esthétique, du mouvement, des formes, des personnages, de juste du graphisme en termes de, de, de construction des visages des personnages. On est, quelque, on est sur quelque chose de très brut, par moments, de, de presque écœurant, dans le sens où il va vouloir vraiment se rapprocher des différents personnages, montrer un travail qui va mettre en avant des dents pas toujours bien formées, des bouches qui bavouillent, euh, des traits de visages qui vont se déformer, des, des corps qui vont être très étirés, qui par moments vont s'étendre presque jusqu'au ciel, ou, ou donner lieu à des instants où c'est presque bizarre. Fin. Mais pour autant, c'est vraiment une esthétique unique en son genre. Et ça donne lieu à un tout qui en plus, vu que le cinéaste mélange les rythmes, les possibilités, les, les jeux avec le spectateur en termes de, de, de, de pur genre, oscillant entre drame, film historique, avec par exemple ces batailles en bateau qui sont magnifiquement représentées avec un truc extrêmement simple mais qui en même temps est, est très limpide et, et voire même drôle, avec ces flèches qui s'amusent à aller de bateau en bateau. C'est tous ces instants-là où je me suis dit qu'Yuaza, il arrivait réellement à vouloir construire un film qui ait son esthétique propre. Que ça soit pas uniquement un film de Masaki Yuasa, que ça soit Inuho L'histoire d'un conte qui a traversé le temps et qui a marqué les esprits de nombreuses personnes. Et c'est ça, moi, en fait, que j'ai envie de retenir surtout. C'est ce travail de l'esthétique au service d'une histoire. Pas au service d'un cinéaste qui voudrait faire transpirer son style, mais au service d'un cinéaste qui a envie de partager quelque chose avec le spectateur. Et ça, c'est encore une fois très fort. Yuasa a un style mais qui parvient à se confondre et se mêler à un univers de manière si suave et si juste qu'en tant que spectateur, cela devient aussi ludique que magique dans le sens où l'on a un auteur, je le répète, qui se donne corps et âme au service de son sujet et décide de se transcender pour nous. La justesse du mouvement, l'intensité de l'animation, la pureté créative et visuelle que le cinéaste japonais donne à l'ensemble du métrage sonnent comme un bonheur. Un plaisir immense et ludique, mais surtout une véritable performance artistique qui m'a personnellement beaucoup touché et qui me confirme que ce grand auteur de cinéma est en train de s'imposer comme un de ses génies de l'animation. En termes de casting vocal, celui-ci est excellent. Que ce soit Avuchan qui joue Inuo, que ce soit Mirai Moriyama euh, qui joue Tomona... Que ce soit Tasuka Emoto, que ce soit Kenjiro Tsuda, que ce soit Yutaka Matsushi, tous les acteurs sont vraiment excellents. Bon forcément on va retenir le duo qui campe Inuo et son acolyte mais, mais pour autant tous les acteurs ressortent très bien. Ils sont vraiment excellents, ils sont très bons, ils arrivent bien à emmener leurs personnages. C'est vraiment un tout et, et encore une fois les, les séquences musicales sont juste et extraordinaire. L'ensemble du casting vocal emballe par son énergie et sa folie, donnant lieu à des séquences musicales d'un brio absolument immense, parvenant à faire en sorte de nous accrocher à ces personnages de façon durable. Au bout du compte, Inuo est un conte moderne d'une grande générosité, d'une créativité sans faille, qui est dans le partage. C'est un film qui a envie de s'ouvrir aux spectateurs, de presque lui donner envie de se lever par instant en plein milieu de la séance et de se mettre à danser, ou taper du pied, ou taper dans les mains, Enfin. C'est un film qui, qui moi, m'a complètement embarqué. C'est une très belle œuvre de cinéma, très généreuse, très intense, très fine aussi dans ce qu'elle construit. C'est un film qui est purement et simplement jouissif à regarder. Donc si vous avez l'occasion de voir Inuo de Masahaki Yuasa, foncez. C'est une perle, c'est une pépite. C'est un bijou en, en or massif de cinéma d'animation qui mélange les genres. C'est un pur bonheur tout simplement. A plus